Bien, yeah, mesdames, messieurs, on enchaîne directement, les retardataires vont nous rejoindre. Uh, I will speak French most of the debate because uh, three of our speakers uh, speak uh, actually, I should say, Béninois. <laughs> uh, but after a long discussion, we have decided that Béninois is close enough to... French, hein, pour parler pour parler français voilà et euh, nous avons euh, une personnalité qui va parler euh, anglais alors la session porte sur le Sahel euh, qui est une des régions aujourd'hui je crois qu'on peut dire critique hein, dans, le, euh, dans le monde euh, euh, africain mais qui euh, évidemment euh,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 Cet après-midi, M. Wagnandi a une, une expérience des, des, des, des affaires. Il a travaillé au cabinet de Loite pendant des années ici en France, avant de rejoindre le, le Bénin pour exercer ses fonctions ministérielles. Ensuite, je passerai la parole à M. Alain Tchibozo, qui est économiste en chef de la Banque ouest africaine du Développement. Euh, Monsieur Chiboso a également une euh, expérience très large. Il était euh, économiste pour un très important fonds d'investissement euh, en Grande-Bretagne avant d'exercer depuis deux ans ses fonctions actuelles auprès de Monsieur Serge Cué Qui est ici Il est ici, mais il est euh, bloqué euh, dans sa chambre parce qu'il a une réunion euh, très importante qui est en train de se dérouler euh, actuellement. Et il a demandé donc à Monsieur Chiboso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 dans des conditions, d'ailleurs, peut être, euh, peut être, monsieur le ministre pourrait vous dire deux mots euh, rapides au, au, au début euh, pour, pour expliquer le, le, le rôle du, du, du Rwanda euh, en, au, au Mozambique, qui a été assez extraordinaire hein, pour tous les, les connaisseurs. Et le Rwanda, effectivement, peut apporter une, une aide importante à certains pays, à certains états d'Afrique pour renforcer, euh, leurs capacités militaires et sécuritaire euh, plus généralement. Ce sera donc le sujet qui sera traité euh, par le ministre euh, Nchouti Manassé. Voilà donc merci à toutes et à tous. Et euh, pour commencer, je passe donc euh, la parole au ministre d'État, monsieur Wagnandi. Merci beaucoup. Comme euh, ça a été signalé tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis euh, de bagages dont vous excuserez l'absence de la cravate.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 ils pourront pas. Je pense que je vais m'arrêter là, peut-être, sinon, après, je vais... Écoutez, merci beaucoup. Euh, un, un excellent point de départ, et je crois qu'on va entre, enchaîner tout de suite avec M. Chibozo, euh, qui va peut-être rentrer dans quelques détails supplémentaires. Qui sait Oui, je vous remercie. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, euh, c'est que le, le contexte, hein, le contexte est assez compliqué pour les pays du Sahel. Euh, le premier, la première contrainte, c'est que c'est des pays difficiles d'accès. Ils n'ont pas d'accès maritime. Et donc, euh, pour les aider, pour arriver chez eux, il faut avoir la permission de passer chez le voisin. Donc, c'est compliqué. Euh, il y a une deuxième euh, caractéristique, c'est que ce sont des pays euh, à très faible densité de population des grands pays avec beaucoup de terres, beaucoup de, de parties, donc des territoires qui sont très peu peuplés. Ce qui veut dire que quand bien même on est prêt à mobiliser des ressources pour faire des infrastructures, c'est un coût de revient d'infrastructures par rapport aux personnes qui l'utilisent qui est assez élevé. Et donc ça fait une double contrainte, ce qui explique au bout de plusieurs années d'efforts, comme le soulignait M. le ministre d'État, malgré le fait qu'ils se sont mobilisés fortement contre l'extrême pauvreté, ce sont des pays qui, aujourd'hui encore, sont en retard par rapport à la moyenne de l'Afrique, qui elle-même, vous savez, est en retard par rapport aux autres continents. Alors, c'est vrai que pour nous, Banque de développement, notre métier, c'est. Quand tout va bien, c'est d'aider au développement, et quand ça va mal, c'est d'aider encore plus au développement. Un peu ce rôle de contrat cyclique, de façon à atténuer les effets de la crise sur les populations. Mais c'est vrai que le principal souci qu'on a, dès lors qu'on veut aider au développement, c'est de gérer les priorités. On le sait tous, dans ces pays du Sahel, on a besoin d'augmenter de façon importante les infrastructures, et les infrastructures euh, sur, sur tous les plans, transport route, euh, télécommunications, on part de très bas. Cela étant dit, euh, il y a des problèmes qui sont perçus par les populations de façon encore plus urgente. Plus que les infrastructures, on a un problème de sécurité alimentaire. Et ce problème de sécurité alimentaire, il est complexe. Il est complexe d'abord parce qu'on ne produit pas assez dans ces régions-là. La productivité agricole est très faible. Je vais par exemple vous donner un chiffre. Dans un pays comme le Niger, en moyenne, un hectare, le rendement à l'hectare annuel en céréales, c'est une demi-tonne. Une demi-tonne, c'est... 4 fois moins qu'en Côte d'Ivoire, et c'est dix fois moins qu'au Brésil. voyez Donc la sécurité alimentaire au Niger, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que on pourrait dire que parce qu'en Côte d'Ivoire, la, eh la productivité agricole est beaucoup plus forte, on pourrait dire qu'on pourrait bénéficier de production en excédent en Côte d'Ivoire, pour leur faire passer la frontière, à condition d'avoir des routes. Donc, sécurité alimentaire reste un problème qu'on doit gérer. Troisième point, l'énergie. En fait, l'accès à l'énergie est assez limité. Et quand bien même dans certaines villes, on a accès à l'énergie, c'est une énergie qui n'est pas abordable, c'est une énergie qui n'est pas durable, avec beaucoup de délestage. Ce qui veut dire que, sans énergie, c'est compliqué de mettre des pompes pour tirer de l'eau. Sans énergie, le matériel agricole, c'est difficile de mécaniser. Et autant vous dire que sans énergie, la transformation n'existe même pas. Donc, pour nous notre banque de développement, vu l'étendue en fait, des ressources à mobiliser, la première question qui se pose à nous, c'est comment gérer les priorités Dans quel ordre Est-ce qu'il faut commencer par la santé, par l'éducation Est-ce qu'il faut faire des infrastructures Ou est-ce qu'il faut d'abord tout investir sur l'énergie Dieu merci, on a du soleil, on a du vent. Donc les énergies durables, on peut les monter. Ou alors, est-ce qu'il faut commencer d'abord en priorité par l'agriculture donc c'est une question, c'est une question qui reste ouverte. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc souvent ce qu'on fait, et notamment sur les pays du Sahel, on procède par élimination, c'est-à-dire qu'on va au plus pressé. Je dirais que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on bénéficie de la mobilisation de, je dirais, de tous les continents. On a souvent tendance à dire que. Il faut beaucoup de ressources financières pour financer tous les investissements dont ont besoin les pays du Sahel. La vérité, c'est qu'il y a des ressources financières qu'on peut mobiliser. La difficulté, c'est de mobiliser ces ressources sur des périodes longues et d'essayer d'obtenir de, ces ressources à des coûts les plus bas possibles. Bien entendu, si on est prêt à payer un coût de ressources élevées, on a des ressources mais on ne peut pas financer le développement à un coût de revient qui est bien plus important, bien plus élevé que le coût de la croissance qu'on veut créer. Et donc, ça rend l'équation complexe. Alors, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, quand en Europe ou aux États-Unis, on avait des coûts de ressources très proches de zéro, on a vu une mobilisation des ressources un peu des Européens, de l'Asie, de l'Amérique, vers les pays de chez nous, et notamment vers les pays du Sahel, parce que net, net, net, il y avait une rationnelle économique. Mais depuis février de, de cette année, et, et depuis donc la crise de l'Ukraine dont on a parlé ce matin, les choses sont un peu plus compliquées. Les taux d'intérêt montent partout, la prime de risque monte partout, on l'a évoqué ce matin. Ce qui, je vous l'avoue, ne nous facilite pas la vie. Alors, nous, avons, nous essayons d'apporter une réponse à cette difficulté-là. Notre analyse, c'est que la meilleure façon de rassurer ceux qui nous donnent de l'argent, ceux qui nous prêtent de l'argent, ceux qui nous apportent des ressources de notre capacité à rembourser, c'est de leur montrer nos muscles en fonds propres, en leur disant que quand bien même les ressources qu'ils nous ont confiées pour financer le développement feraient face à des défauts, nous avons la capacité, nous, banques de développement, à absorber sur nos fonds propres ces défauts-là. Et donc, en aucun cas, notre capacité à les rembourser ne sera altérée. C'est notre combat, c'est notre combat depuis maintenant deux ans, et c'est un combat que nous entendons gagner. Et le gagner, c'est important, parce que gagner ce combat permet de maintenir un accès à des ressources longues et à un coût abordable pour l'ensemble des pays sous notre zone, et notamment les pays du Sahel. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire pour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 étrangère importante, très importante même. Et vous savez bien que beaucoup d'analystes, de, de critiques mettent l'accent sur les inefficacités en termes d'organisation, sur la corruption, sur les critiques des élites. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas seulement dans vos pays qu'on le fait.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 dont je viens de parler, doivent être la règle partout. Mais pour le Bénin, aujourd'hui, compte de notre contexte, c'est des lois qui sont utiles et qui permettent en fait de régler les questions de gouvernance et de formation des jeunes. Merci infiniment. Et est ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Chiboso Oui, non, je, je, je souscris à 100 à ce que nous explique monsieur le ministre d'État. Moi, moi, je l'ai vécu autrement. Il se trouve qu'une partie de mes fonctions, c'est d'aller gérer les négociations euh, avec les bailleurs de fonds, avec les investisseurs, avec ceux qui oh, veulent nous accompagner. Et en fait, il euh, y a quand même des contraintes, des conditionnalités à leur aide. Ils sont bien entendu d'accord, disposés, etc. pour nous aider, mais ils sont assez stricts sur certaines conditions. Et bien entendu, la gouvernance en est une, euh, le reporting en est une, la transparence et bien sûr la formation. Je vais vous donner un exemple qui est très, très intéressant. Euh, nous avons euh, donc des très très bonnes relations avec euh, donc des, des bailleurs de fonds euh, du groupe qu'on appelle Team Europe. Et à, à chaque fois qu'ils nous accompagnent financièrement, un, bien entendu, euh, ils demandent un audit externe de toutes nos façons de procéder. Euh, ce que nous acceptons de toute façon est que parce que ça devient euh, quelque chose qui est exigé par tous les bailleurs de fonds. Donc, il s'agit d'aligner nos modes opératoires sur des standards internationaux, et donc nous le faisons. Et puis, euh, il y a une deuxième chose qui se passe aujourd'hui, c'est que quand nous nous mettons d'accord sur l'enveloppe qu'ils sont prêts à nous allouer, ils nous expliquent, après la discussion, qu'en plus de ça, ils ont à notre disposition un budget formation qui est destiné à former nos cadres qui prendront le relais et qui ont besoin d'être capables euh, d'opérer selon les standards en fait, internationaux. Donc oui, vous avez raison, la, la gouvernance. Alors bien sûr qu'on qu a, qu a tous noté des problèmes de gouvernance dans nos pays. Euh, la vérité, c'est qu'il y a des gros efforts qui sont faits. Et la deuxième vérité, c'est qu'on est beaucoup aidés et, et beaucoup incités à améliorer nos critères de gouvernance et de formation. Ça, c'est absolument vrai. Merci. Merci infiniment. Euh, et donc, maintenant, nous allons passer à la partie, entre guillemets, sécuritaire. Via, comme on vient, on vient de le voir, il y a un, un, un recouvrement euh, partiel entre les deux. Euh, et naturellement, euh, aussi bien le général Béanzin euh, que le ministre Manassé pourront euh, revenir sur, sa, sur certains aspects sociétaux que j'ai euh, évoqués. Donc, euh, mon général, je vais euh, vous passer euh, la, la parole. Donc, je crois que c'est votre dernière fonction, si je, si, si je ne me trompe pas, c'était commissaire aux affaires politiques, à la sécurité et à la paix euh, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à CDAO. Donc, c'est tout frais. Euh, et vous me permettrez aussi, euh, euh, puisque je l'ai découvert euh, à l'aéroport euh, avant-hier en vous rencontrant, de dire que vous portez un grand nom, hein, euh, puisque vous êtes le petit-fils euh, du dernier roi en fait, euh, du Bénin. Alors, je, je cite ça, euh, non pas parce que c'est anecdotique, mais euh, pour rappeler, parce que je crois que beaucoup de gens, en particulier en France, ne se rendent pas compte, ne savent pas que euh, l'Afrique et beaucoup de pays africains ont une grande histoire. Hein, et je crois que c'est le cas... Euh, en particulier du, du Bénin. Et comme le Bénin est ici en, en force ce soir, je ne sais pas s'il faut vous appeler Béanzin 3. Ah, Béanzin, je ne sais pas combien, d'ailleurs, vous allez le dire. Euh, combien Quel numéro vous auriez là si vous étiez roi euh, mais Enfin bon, on va laisser cette question ouverte. Et euh, donc, nous allons euh, euh, vous, vous écouter euh, sur ces aspects qu'on va appeler de sécurité intérieure. Merci. Merci, Monsieur le Président. Euh... Je voudrais vous remercier en passant pour m'avoir invité euh, personnellement à ce forum, sur l'indication du professeur Robert Dossou, euh, et avec votre permission, faire faire la reconnaissance en souplesse de ce que nous appelons afrique de l'Ouest et le Sahel. Parce que tout le monde en entend parler, euh, mais on ne sait pas en réalité ce que c'est. La CEDAO, c'est 15 États membres. Je ne suis pas sûr que l'auditoire connaisse tous les membres de la CEDEAO. Et vous aussi, vous les connaissez Moi, je les connais, <rire> puisque j'y ai exercé pendant quatre ans, quatre mois et j'ai quitté il y a quelques, quelques jours. La CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest de façon générale, c'est le Bénin, le Burkina, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Le Sahel, dont nous parlons souvent, qui fait l'objet de beaucoup d'attention ces derniers temps. Dans ce Sahel, nous avons six États membres de la CEDEAO qui font partie du Sahel. Le Mali, grosse superficie, 1 241 000 carrés avec que 20 millions d'habitants, donc une densité très très faible, vous en avez parlé tout à l'heure. Le Niger, c'est la reconnaissance du terrain que nous sommes en train de faire, hein, pour mieux apprécier les réalités du terrain. Le Niger, c'est 1 267 000 km². Le Tchad, qui n'est pas de la CEDEAO, mais qui est du Sahel, c'est 1 284 000 km². Le Soudan, qui n'est pas de la CEDAO, de l'Afrique de l'Ouest, c'est 1,886,000 kilomètres carrés. C'est de vastes territoires pratiquement inoccupés qui, dans le temps ancien, étaient dirigés par des empires et des royaumes, avec des commerces de toutes sortes. C'est une zone de très grande rébellion, le Sahel de façon générale. Parce qu'entre le Nord et le Sud, il y a des inégalités et le plus souvent, les populations du Nord qui ne sont pas autant servies que les autres sont rentrées dans de grandes rébellions. Rébellions Touareg, rébellion au Tchad, rébellion au Mali, etc., etc. Ce qui fait que tous les efforts qui sont fournis, et dont le ministre d'État Wadaï a parlé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les capitales des pays africains de l'Ouest, sont quand même un peu plus fréquentables. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au plan de la croissance, mais le dénominateur commun des rébellions dont j'ai parlé, c'est la dichotomie entre le développement du Sud et le Nord. Par ailleurs, il y a eu quatre critères de basculement géopolitique dans le Sahel, qui ont des conséquences assez néfastes. Le premier basculement, c'est le changement d'itinéraire dans l'acheminement de la cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe. Le deuxième basculement, je voudrais rendre hommage ici au ministre algérien des Affaires étrangères qui est là, c'est le refus implacable de l'Algérie d'abriter sur son territoire le terrorisme. Il faut le reconnaître et le dire. Il y a la naissance de Boko Haram au Niger, au Nigeria. Et enfin, le ministre d'État l'a dit, le chaos sécuritaire de la Libye en 2011. Alors, tout ce déferlement de l'Algérie et de la Libye en 2011 ont afflué vers les pays de l'Afrique de l'Ouest en traversant dans le Sahel. Les pays couverts, je les ai déjà dit, et 5% de la population mondiale sont dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. C'est 450 millions d'habitants. À l'heure actuelle, la situation géopolitique et géostratégique, géosécuritaire aussi, dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, est très, très préoccupante. Ce matin, on nous a parlé de migration, que faire pour que cela puisse euh, se réaliser. Vous avez, vous avez même donné des termes assez euh, porteurs, à savoir qu'il faut être réaliste à court terme et être idéaliste à long terme. Aujourd'hui, sur les 15 états de la CEDEAO, il y en a trois qui sont tombés sur le plan de la gouvernance sociopolitique, le Mali, le Burkina, la Guinée. Les raisons évoquées sont diverses, mais beaucoup plus très à la question sécuritaire et par la suite à la gouvernance politique. J'ai parcouru les 15 États de la région et je sais de quoi je parle. Au-delà de nos capitales, la précarité est très, très forte. Nous avons une jeunesse très, très nombreuse, sans travail sur le terrain, qui ne réclame que du travail, qui ne réclame que du bien-être. Au Tchad, avec euh, le décès du président Edith Deby, là aussi la gouvernance a flanché et euh, c'est un coup d'État, nous allons dire. Alors, les groupes terroristes se sont implantés de façon prégnante sur les territoires que j'ai cités et cherchent à remonter ou à descendre vers les pays côtiers que constituent le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ces groupes terroristes sont très, très nombreux. Je ne vais pas me permettre de les citer ici, mais les noms varient en fonction des obédiences et en fonction des rapports de force. Pour remédier à tous ces dérèglements euh, socio-économiques, politiques et sécuritaires multiples et multiformes, la CEDAO comme la CEAC et l'Union africaine, ont entre autres adopté des mesures politiques d'encadrement, des transitions en vue d'un recours constitutionnel normal. De même, il y a eu beaucoup de stratégies qui se sont multipliées dans la région. Je peux vous dire que dans le Sahel, il y a une vingtaine de stratégies, l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, la Banque islamique de développement et j'en passe mais sans aucune coordination. J'ai parcouru les 15 États, j'ai travaillé avec les responsables du Tchad, de la Mauritanie, mais je vous dis que c'est de la catastrophe. La communauté internationale est très, très mobilisée, mais les fruits ne sont pas des fruits très mûrs pour toute la région et pour le monde entier. Sur le plan de l'encadrement sécuritaire, du dérèglement sécuritaire qu'il y a dans le Sahel, je vais vous donner euh, très rapidement le point de la situation militaro-sécuritaire sur le point. Premièrement, la France a été d'un apport très utile. En 2012, quand les terroristes, après la crise libyenne, ont envahi le Mali, L'opération Serval a été rondement mêlée. Je voudrais rendre hommage ici à un collègue, à un ami, le général Marc Foucault, qui avait conduit cette opération pendant un an, et la progression a été absolument arrêtée. Mais par la suite, il y a eu la CEDAO, il y a eu euh, euh, Takuba, il y a eu Barkhane, je puis vous dire que dans la MINUSMA qui est la mission multidimensionnelle internationale de stabilisation du Mali, il y a 110 pays qui contribuent à cette, à cette MINUSMA, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous qui sont des pays membres du Conseil de sécurité. Mais la situation se désagrège tous les jours. Et je crains, je crains, comme le ministre d'État l'a dit, que tous les efforts qui sont faits en vue de la croissance, en vue de la réduction de la pauvreté, soient annihilés par la progression de ces terroristes qui ne se refusent rien du tout. Si nous ajoutons à ces forces internationales qui sont sur le terrain, les forces militaires nationales, nous avons au moins 500 000 hommes qui sont sur le terrain. Mais la difficulté, c'est une difficulté de coordination. La difficulté, c'est une difficulté d'appui aérien. Que faire la CEDAO dans le cadre de, de, de ses attributions à élaborer une stratégie aussi de lutte contre le terrorisme en huit axes euh, principaux, dont la coordination des stratégies sur le terrain, la formation et euh, un meilleur équipement des forces nationales et d'autres. Question en vue du retour de l'État sur le terrain occupé par les terroristes. De façon générale, je pense que si cette coordination est faite, nous pourrons endiguer le terrorisme, voire l'éradiquer. C'est vrai que la mobilisation internationale est très forte, mais elle n'est pas du tout coordonnée. Je m'en arrête là, euh, prêt à répondre à d'autres préoccupations en vous ayant permis de faire avec souplesse la reconnaissance du terrain et euh, à que nous puissions avancer beaucoup plus euh, solidement. Merci beaucoup, mon général. C'est un exposé précis euh, que vous avez fait avec des questions précises, notamment sur l'appui euh, aérien. Et euh, je vais passer donc la parole maintenant à, à M. Chouti Manassé, qui est donc ministre d'État aux affaires étrangères et à la coopération internationale, euh, à Kigali. Et euh, je crois que ça, ça s'enchaîne assez bien parce qu'on voit bien que dans les pays disons du, du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, euh, ce qui va probablement être de plus en plus demandé, ce n'est pas tant une aide militaire euh, française, par exemple, sur le terrain physiquement avec des soldats, mais c'est une aide aussi en termes de, de formation, d'accompagnement à la formation des, des forces et sans doute aussi des, des aspects comme l'appui la aérien dont vous venez de, de parler. Or, il se trouve qu'il y a un pays africain qui a acquis dans ces domaines une expérience incontestée, qui est le Rwanda, qui a déjà joué un rôle que tous les... Les analyses des relations internationales ont remarqué au Mozambique et qui, à ma connaissance, discutent aujourd'hui précisément avec le Bénin en particulier pour voir comment il pourrait jouer un rôle d'appui, d'accompagnement plus généralement au bénéfice de l'Afrique, c'est-à-dire aider un certain nombre d'États africains à céder eux-mêmes, si je puis présenter les choses ainsi. Voilà donc la question, et donc je passe maintenant la parole à Monsieur Manacé en anglais. Mais j'espère que j'ai été traduit dans un meilleur anglais que, que que mon anglais naturel. Yeah, thank you very much, Mr. Um, so Chairman, um, esteemed the, uh, participants. Now, first of all, um, what's the situation in Sahel? What's the situation? As of course My colleagues have put it across: It's a very dangerous place to be right now. It's a dangerous place. Now, dangerous because, of course, of the violent extremism that, by the way, is not only limited to Sahel, but goes beyond that region. And, of course, if you're not careful, it's going to be exported across the borders. Extremism have no boundaries. They have no borders. No I mean, they have, of course, a region, but. They're extremely versatile, and uh, I think we need to look at them as they are sometimes defined by academic standards, but we don't understand what we are talking about, except when we are affected by the extremism. And so these extremists, of course, um, have implications, as I mentioned, to Sahel and beyond. They have, of course, political implications. Economic and social uh, instabilities—they completely destroy the environment in which they operate. They destroy the whole environment in which they operate. Now, um, of course, for one, and we—we have been in this business for more than 14 years. Uh, and when Wanda took up this type of assignment, it was out of our own country philosophy. Indeed, uh, a police that was born out of the uh, past genocide, as uh, all of you know very well. And we said we are going to help not only ourselves, but our brothers across the borders where there are threats or security problems. It's a commitment of our country, not only to the continent, and we have done that beyond our continent. Because we know the consequences. We have borne them, we have felt them. We have read them. Some of us were born in those environments, so we actually know what they are. And so, the situation in Sahel, uh, much as is a terroristic uh, environment, uh, has one issue that we need to, to be alive to. It lacks integrated and coordinated security development approach. I think my colleagues have put a clause, we lack integrated, coordinated approach to the problem. By the way, these terrorists are coordinated. You hear them in Mozambique, Sahel, DRC, sometimes in the Middle East, and they are coordinated, but we are not coordinated. We are not coordinated. They have an upper hand in coordination, we don't. At least that's the experience of Rwanda and I'll tell you uh, shortly what we have learned as a country. And what's missing? If we are not coordinated, what's missing? And I'll tell you what's missing. First of all, in the Sahel, we have neighbors. They are not coordinated. I think my colleagues have put a clause. You have coordinated threat, coordinated uh, terrorists, killers, but the states are not coordinated to address the problem. So beginning from there, so there's no coordination. And also, because of that problem, we don't have a corrective approach. It's like, it's in this country, it won't reach to me. No, that's a wrong assumption. It's at point X, but tomorrow it will be point Y, the extremely versatile. And so, we need to have a coordinated and a corrective approach to the problem, not to be indifferent that it's in country X, It won't come to countrywide. That's a farce. That's a farce. Uh, the other, of course, problem is we should not define this problem only by military means. That's completely a We should not address it by military means. Why? This problem has root causes. Has root causes, and of course, some of root causes I'll tell you are governance governance absence of governance is a fertile ground for ex extremism terrorism our experience as a country in Rwanda has informed us that where you have absence of government there's another government in place and this is extremism so we need to address the issue of governance in the in what we call extremist areas because the absence of government means another government that, unfortunately, is a havoc to everybody. Number two, service delivery. Because of lack of governance, there is no service delivery. People don't have the essential services. These terrorists come in to address that problem, that missing link, that missing state. We are going to give you the services. Of course, they don't. Then, of course, There are social, economic issues that the government cannot address, and that's a vital ground for terrorism. Again, this comes in place. And, uh, and unfortunately, cooperatively uh, with what I've said up, uh, there is financial incapacity. Financial incapacity and time response to a problem. We normally are too late to respond to a problem. We have a problem in the country X, but our response takes, takes time. Takes time. But of course, when we take more time, the problem becomes an even a bigger problem. And I tell you what, we have even a bigger problem. We have a problem of those who have the means but lack the will. Those who have the means but lack the will. And those who have the will but lack the means. So we have a problem here of those who have the means but don't have the will when the problem is reaching them tomorrow. I don't know when. And those who have the will but don't have the means, so we need to have a the mismatch. We need to bring the mismatch off, we try to match the two. Those who have the will and those who have the means have to come to the table because the problem is a common problem, it's an international problem. And so our experience in Rwanda has informed that there's a mismatch between those who have the will and those have the means. So we have to be coordinated again in that, uh, in, the, in that issue. Now, um, of course, all of us are members of the UN. Are member, we are members of the UN. But our experience in Rwanda informs us that the, the response of UN to these problems is most times ineffective. And more time, m m mostly, In I mean, it cannot give us results when we need them. And I tell you why this is happening. In Rwanda, if I tell you our experience of our country, uh, we have had commitments, of course, to help Sahel. And as a country, we want to do that. Under the umbrella of African Union Fund, we have come on board to do that. And of course, support the effort of the um, uh, G5, to terrorism in Sahel, It's a commitment of our government to do that. And uh, this commitment is not simply uh, a hearsay. No, when one commits, it commits. We commit ourselves to solve the problem, and actually do solve the problem. And I tell you why we have tried to succeed most times, because one, we analyze the problem. We analyze the context of why the problem is there. And how do we respond to the problem? And I'll give examples of two of our interventions. There are very many in the world. Let me begin by Mozambique. Mozambique, in 2021, you know what happened. The terrorists had taken over Cap Delgado, completely, a province, three times my country, the size of my country. And so they... Uh, uh, officials of Mazamik said, to come and give, and give an, a hand. And of course, we intervened. We first of all sent in a thousand troops. It was not enough for that problem. We sent another thousand. Now we have three thousand. And uh, here, we intervened to sort a problem that had been there and had grown to a bigger problem sooner could be even much bigger than we thought or we could have. I'm not saying the problem is over, but at least for now it's contained. So I think what I'm trying to put across is that the intervention has to be timely. When the problem has taken place, number two, it must it must understand the context of the problem for us to intervene effectively. I'll give you the second example where our country has intervened. Central African Republic. Central African Republic. This country, in, in 2020, it was gone, completely gone. There was support to have elections that could not have happened. Uh, I'm not trying to boost. If I had not intervened, there was no election. And so, we had again the presence of the UN with, of course, as you know very well, the intervention mechanism which has to be approved in New York. Uh, they intervened, but again not effectively. So the government of Central Africa approached the government of Rwanda, a government, and we had to send a parallel force. We have one force under UN, which whose hands we, we are bound to not intervene when terrorists uh, were causing havoc, and another force that was very mobile, that was mobile, and this force has, was able to contain the situation and we had elections in Central Africa. So far, so good. But of course, the question is, these are intervention mechanisms, successful as they are, are they sustainable? Of I would say only if, again, we are coordinated as international community. If we are coordinated to see the problem as international, not country specific. And uh, here, I must admit that Sometimes bilateral engagements are more effective than multilateral, but the two can work together, you can have a blend of the two. The bilateral engagements can be effective because we respond in time to a problem we understand. The multilateral <coughs> takes time, some time with bureaucracy, when the problem is not bureaucratic. And so, we need to have a blend uh, of the two interventions. More importantly, as we try to intervene, one thing we must address or understand is the political, historical context of the problem. We don't simply cut our guns and go wherever. No, no, no, no, no. Back home, we try to understand the problem. What is political, historical context of this problem? By the way, if we don't, we don't intervene. That's our policy. If you don't understand the problem, we don't intervene. And I can tell you here that in our interventions, whether in the Mozambique, in the Central Africa, not a pen has come from international community, has been the government of Rwanda, little finances. We have not paid a dollar by anybody. We have done that out of our own relation. Of course, uh, we appreciate what the EU has done. They are trying to foot some of the bills in the Mozambique. Uh, our intervention has been expensive, as you may imagine. Uh, but that is our political commitment to help our brothers and sisters on the continent. And so, understanding the context is very important. Most times, we, understand, we address the consequence, not the cause of the problem. We address the consequence, not the cause. If we don't understand the cause, we simply run around without getting a solution. So, I think in Rwanda, we first sit down and say, what's the cause? What's the root cause of the problem? Then we intervene to address the root cause. And so um, our contribution is alive and uh, well. Of course, as I mentioned, we need to be coordinated. It has to be collective and it has to be in time. Thank you very much. Thank you very much. I think this, uh, this viewpoint from uh, Rwanda to the uh, problems of uh, the Sahel and West Africa is extremely important and interesting. <laughs>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 address a problem. I think that's my intervention. Thank you. Thank you very much et maintenant General général Beonza. Merci monsieur le président. C'est frustrant parce que vous avez une minute. Vous m'en donnez deux quand même parce que c'est important parce que <laughs> vous dites que le panel est très intéressant pour tout le monde. a half. Merci beaucoup. very much. I je pense que le monde ce matin, ça a été dit